Euh, l'ensemble des moments clés vécus par la, le collaborateur au sein de l'organisation depuis son recrutement jusqu'à son départ de l'entreprise euh, ça ouvre des perspectives gigantesques un hein, ensemble des moments clés donc le mot important c'est clé mais qui décide qui sont clés et là c'est intéressant parce que les deux clés c'est recrutement et départ donc ce sont déjà des, des moments clés institutionnels enfin euh, organisationnels hein, je, je rentre et je sors c'est pas les moments clés qui peuvent être la rencontre avec un collègue Formidable, enfin, c'est pas ce qui est écrit là en tout cas. En tout cas, c'est un tout qui doit être cohérent. Dans ce cadre d'expérience en général, la transformation des organisations, aplatissement des, des hiérarchies, subsidiarité, euh, euh, un pouvoir plus, plus important laissé aux, aux équipes de base, né apparaît la question de l'expérience collaborateur. Euh, D'abord, de la place de l'homme, très, très clairement. Donc, euh, quelle est la place de l'homme dans ces organisations Quelle est la place de l'humain Et parce, quand on pose la question de l'humain, nécessairement, on, on, on va poser la question de l'expérience que fait l'humain de son humanité quand il travaille. D'où l'expérience collaborateur. véritablement besoin avec la digitalisation de nos process de remettre une couche d'humain dans l'ensemble de notre mode de fonctionnement. C'est encore un. C'est une notion qui est encore euh, euh, méconnue euh, et donc tout ce qui sortira sera quelque, quelque part quelque chose de, euh, de pionnier.